Amém. Alors, bonsoir. Euh, J'espère que ça va. Je vais donc faire un direct comme je l'avais avancé euh, ce matin. Et euh, je vais parler, puis je vais également euh, signer. Donc, je vais commencer par vous présenter et puis j'aimerais euh, vous, vous donner plusieurs points ce soir. La première chose, qu'ils vont vous présenter. Oui. <rires> Ensuite, euh, ENF, c'est quoi Après, euh, le ns qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Et enfin, en dernier, je parlerai de euh, la volonté que j'ai de faire, euh, de donner des faits d'actualité en anglais Et cela tous les jours. Alors en anglais, il y a c'est-à-dire euh, « je signe et je parle okay ». Ok Alors en même temps, euh, je contrôle, j'ai devant moi euh, YouTube et Facebook. Bah, et puis, je si j'avais euh, Qui sont en même temps. Alors je ne sais pas si le, au niveau du réseau, c'est bien… Euh, si c'est euh, en simultané. Apparemment, euh, là, vous voyez, je viens sur... Euh, alors je suis en direct, vraiment sur... Euh, ah, en plus, le sous-titrage est en même temps. Yes. Mmh. Ça, c'est cool. Ah, là, je suis... Ah, J'ai de la joie quand je vois que le sous-titrage fonctionne bien. Ah, c'est super. Ok, donc euh, ça, ça fonctionne. parler maintenant Alors je m'appelle Nathalie Samson. Mon âge est c'est frottier. Hm, mmh. j'ai 54 ans. En général, je dis pas l'âge. Moi oh, je le dis. <rire> je veux jamais faire comme tout le monde. Ensuite, j'ai deux enfants, un garçon Et puis, une jeune fille de 25 ans. <rire> je ne me trompe pas toujours dans la chambre. <rire> euh, Esther, qui a un petit garçon et qui est marié. Voilà. Et euh, ça, c'est donc la vie de famille. Au niveau de mon parcours, je suis entendante. Euh, aucune personne est sourde dans ma famille. Euh, on oublie ça. je suis entendante. Voilà, voilà c'est tout. Hein. <rire> euh, J'ai un parcours d'études assez à Lourdes. Euh, parce que je voulu tout simplement, parce que j'aime les études. Je suis une vraie intellectuelle qui, est des fois, ne réfléchit pas trop, mais qui aime inviurgiter, voilà, euh, beaucoup, ouais. <rire> j'aime pas. Donc, je suis une vraie intellectuelle au sens du terme, euh, au sens propre du terme. Et euh, j'ai donc fait plusieurs euh, études, mais euh, j'aime... Des études que j'ai faites particulièrement, ces études de langue. Donc, j'aime énormément les langues et une langue que j'affectionne euh, très très fortement, c'est l'allemand. Comme la du monde. Euh, ensuite, il y a l'anglais que je me suis forcée à aimer. C'est une langue que je n'aime pas au départ, je n'ai pas appris quand j'étais jeune. Euh, donc j'ai appris l'anglais euh, en auto-formation de moi-même, puisqu'on est allé vivre euh, au Québec. Et puis là-bas au Québec, j'ai euh, été charmée, je dirais, par, euh, par la culture euh, anglo-saxonne, cette culture euh, nord-américaine. J'ai été charmée. Euh, et, et j'ai appris à, à vraiment aimer cette langue. Voilà, donc maintenant je la lis avec beaucoup de plaisir. Euh, je la parle avec beaucoup de difficultés. <rire> et puis je ne euh, je comprends pas tout quand j'écoute euh, l'anglais. Pas encore, Mais voyez, pour me dire c'est difficile. Euh, et c'est la même chose pour l'allemand d'ailleurs, il faudrait que j'ai plus de... L'allemand c'est un peu plus facile pour moi, mais euh, voilà, c les langues c'est difficile en règle générale. Donc, euh, je ne suis pas quelqu'un de très, euh, très excellent dans les langues, du tout, je suis tout à dans la moyenne, mais euh, j'aime en avoir plusieurs à mon actif et je continue à, à exercer chez moi, je lis, j'écoute, euh, voilà, je ne parle pas, mais, mais bon, si un jour je dois faire quelque chose, une mission en allemand ou en anglais, bah, je me préparerai tout simplement. <rire> voilà. Alors, en ce qui concerne la langue des signes, euh, j'ai commencé la langue des signes en 1998. C'est la première fois que j'étais confrontée à un cours, donc un cours de langue des signes avec plusieurs personnes et un formateur, c'est une âme, une formatrice euh, malentendante. Et euh, la première fois que j'ai vu la langue des signes, pour moi, ça a été euh, oui, c'était beau, si oui, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui a été euh, décisif pour moi. Ce qui a été décisif, c'est lorsque moi-même, j'ai commencé à m'exprimer, même pour dire des choses très simples comme le prénom, par exemple, L, A, D, H, etc. Donc, c'est comme ça qu'on commence en général, on dit son prénom. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'exprimer dans des signes, ça a été. Euh, je, je dirais, j'oserais pas dire passion, mais un amour, voilà, un amour de, de cette langue. Et puis très rapidement, bien sûr, je suis en train, en contact fait, avec des personnes sourdes, et, euh, et je dirais qu'aujourd'hui encore, le charme n'est pas tombé, <rire> je suis désolée, mais que la personne, elle a beau avoir 90 ans, si elle s'exprime en un destin, je suis en amour en fait, il ne faut pas chercher à c'est pas parce que la personne a de jolis gestes, on s'en fiche de ça, c'est juste qu'elle s'exprime en médecine en fait. <rire> Donc euh, j'aime beaucoup, beaucoup la médecine, j'aime beaucoup les locuteurs euh, sourds. Euh, et puis quand il y a un locuteur entendant, euh, bah, c'est aussi génial, j'avoue. Le fait de s'exprimer en médecine, c'est, euh, je dirais, express un patrimoine naturel. <rire> l'humanité, vous avez pas mal de l'humanité. Voilà, donc la langue des signes, c'est quelque chose qui est un trésor pour euh, l'être humain, je trouve. Et euh, moi, je n'ai de cesse que de continuer à peut-être accéder. Euh, et puis, euh, voilà, je veux que je continue, en tout cas. Je ne me dis pas que je suis arrivée, je signe bien, je m'en fiche de bien signer. Ça m'égale complètement. Moi, bon, ce qui est important pour moi, c'est que je puisse communiquer. <rire> déjà, avec des personnes qui sont aussi l'auditrice de l'indécime, la hein, la et puis que les personnes sourdes puissent, euh, eh bien, elles aussi, communiquer au même niveau que tous les autres qui ne sont pas sourds C'est un petit peu... Ma vision est un petit peu euh, utopique, hein, en réalité, si on regarde euh, de manière raisonnable, mais j'y crois. Voilà, c'est comme ça, quand on est convaincu de quelque chose, <rire> voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autre Je crois que c'est tout ce que j'ai dit en signe. Euh, ok, c'est tout. Maintenant, ah on passe à deuxième fois, parce qu'il faut que je fasse attention à ça. Ok, je j'ai cette réunion. Alors, ENF. Euh, alors, je continue en, en parlant, puis après, je ferai un missile. ENF, ça signifie École Nathalie Froitier. Euh, c'est une entreprise, euh, une SARL, enregistrée à l'OXA. Voilà, tout simplement, et puis c'est enregistré en tant que centre de formation qui est euh, non euh, pas encore euh, certifié avec la certification Calliope, parce que tout simplement pour qu'on obtienne la certification Calliope, il faut commencer, voilà. Il faut avoir déjà une première formation qui est euh, commercialisée, donc euh, c'est quelque chose que je vais faire. Et euh, il faut que je fasse attention parce que, euh, à partir du moment où vous avez commencé l'école euh, et fait euh, une première formation euh, rendue accessible à l'achat, eh bien euh, il ne faut pas attendre pour faire la demande des certifications Calliope. Donc la demande, la certification Calliope, ça permet pas seulement d'avoir des fonds de l'État ou bien que celui qui s'inscrit à la formation peut, peut utiliser ses heures. Euh, de CPF, crédit de formation professionnelle. Mmh. Ouais, ça doit être ça. CFP, crédit de formation professionnelle. Euh, mon objectif à moi, bien sûr, tant mieux si la personne elle peut bénéficier d'un crédit de l'État pour, euh, pour euh, se former dans mon école, tant mieux. Mais mon objectif, c'est pas ça. C'est d'avoir une certification préalable parce que cette certification, elle permet d'être crédible euh, au niveau de la qualité. Quand euh, on a une certification de l'EPI, ça veut dire que la personne qui s'inscrit, elle sait qu'il va y avoir euh, un suivi, euh, qu'il va y avoir tous les documents qui sont nécessaires pour, euh, euh, pour euh, rentrer dans une formation avec euh, euh, le projet de la formation, le projet de la formation. Ensuite, on a euh, tous les objectifs pédagogiques qui sont bien euh, mentionnés. On a le temps, le timing, euh, de chaque module, ou de chaque leçon, enfin tout est détaillé et euh, donc c'est un gage de qualité pour la personne qui paye quand même, voilà. Donc moi c'est ça qui m'intéresse euh, et puis ce qui m'intéresse aussi, euh, si je suis capable de, de faire cela, euh, à ce moment-là, et que je suis déjà une entreprise, à ce moment-là, les personnes qui voudront me rejoindre, et eh bien, euh, pourront trouver des gens qui sont intéressés euh, parce qu'il y aura un gage de qualité. Voilà, donc ça c'est ENF. Alors, j'enseigne quoi euh, Je n'enseigne pas la langue ici, c'est très important, euh, j'enseigne la traduction. Et en enseignant la traduction, quand on apprend une langue étrangère à l'université, par exemple, on rentre en licence 1, euh, c'était euh, licence euh, étrangère. LEA, euh, licence euh, de langue étrangère. Le H, j'ai en fait, oublié ce que ça veut dire. Euh, donc, il y a beaucoup de cours avec l'anglais. Euh, quasiment tous les cours sont bilingues, il y a beaucoup de cours en anglais. Euh, en fait, l'anglais, vous le connaissez déjà. Donc moi, dans mon école, les personnes qui viennent sont censées connaître la médecine, déjà. Et c'est là qu'il y a un, un vrai challenge, parce que, parce que je les cherche, les gens, ils sont vraiment qualifiés en manqués, anglais, il a pas beaucoup. Et puis quand il y en a, eh bien, euh, ils perdent très vite parce que euh, ça ne ramène pas d'argent, il n'y a pas ces locuteurs en langue des signes, il n'y a pas ces personnes sourdes euh, qui elles-mêmes connaissent la langue des signes. Euh, la langue des signes n'est pas suffisamment enseignée à l'école. Enfin, écoutez, on est dans un je dirais, un, un terrain économique de la langue des signes qui est très défavorable à ce genre d'initiative que je veux faire. Mais c'est pas grave. <rire> il faut bien commencer quelque part parce qu'il y a un vrai besoin. Euh, et moi je crois vraiment aujourd'hui, en 2021, on est face à une population entendante qui n'a de cesse que de vouloir savoir signer. On n'est pas face à des gens qui ont envie de découvrir la langue, pas du tout. On est face à des gens qui ont envie de s'exprimer en langue des Ce n'est pas la même chose. Je vais évoquer ça. Parce qu'après, quand je traduis langue alors, le, le terrain. Alors, comment je pourrais dire Le terrain. Le terrain de la LSF, langlais des signes français, d'accord Alors, est-ce qu'on est dans « j'ai envie de découvrir » Est-ce qu'on est sur ce terrain-là Je crois que c'est fini ça. Ça c'était… Ah, non, non, en 2021, c'est fini. Là on pourrait mettre les années 1990 à 2010, voilà, 2015. Et maintenant on est en 2021, 2015 jusqu'à maintenant. On est dans je veux signer. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est la motivation différente. Voilà, C'est vraiment une Je veux savoir Okay. <laughs> um and une église, puisqu'il n'y a pas de déclaration en préfecture, euh, une église, c'est pour moi une association culturelle, euh, loi 1905. Donc ce n'est pas une association culturelle, loi 1901, je enfin, crois que c'est ça, c'est le contraire, non, ouais, loi 1901. Et ce n'est pas une association culturelle, loi 1905. Euh, c'est au départ juste un nom d'un service euh, qui qui prend euh, racine dans une église à Strasbourg et dont je suis moi la, la personne qui le crée ce service. Ensuite, on déménage et euh, avant de déménager, j'ai déjà l'idée très fortement dans mon cœur de euh, que ce soit une marque déclarée déjà. Parce que euh, parce que BossPLS est euh, c'est une propriété en fait, il euh, y a un propriétaire dessus. Et le propriétaire, ce n'est pas une église locale. Donc, pour euh, éviter tout, euh, tout problème de récupération, je le dis sincèrement, c'est comme ça que je le vois, <rire> vraiment. Pour éviter toute, euh, toute récupération euh, qui serait à mon insu, euh, j'ai l'idée de euh, déclarer ce nom-là à donc, aujourd'hui, c'est une marque, Gospel là, c est une marque euh, et j'en suis moi la propriétaire et la seule propriétaire. Donc là, c'est pendant cinq ans et euh, la déclaration date maintenant d'il y a un an à peu près. Voilà, donc euh, Gospel là, est un service, une marque et qui est en fait euh, comme le propriétaire de cette marque, c'est Nathalie Samso, comme la gérante de l'entreprise c'est Nathalie Samso. Euh, la marque, c'est la propriété de entreprise. Et ça rentre dans un actif immobilisé. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est important quand même de le dire. Donc, un service, aujourd'hui, qui est euh, exclusivement un service à destination de personnes qui signent. Le service LS, ça veut dire langue des signes. Langue des signes. Et euh, l'idée, je dirais la motivation de ce service, la mission de ce service, je pourrais dire ça comme ça, c'est de rendre accessible en langue des signes du contenu chrétien. C'est la mission en fait, c'est Donc euh, avec cette mission-là, ben, on peut partir dans tous les sens parce qu'il euh, y a plus de 2000 églises, de je crois euh, en France euh, évangélique, je crois si je ne me trompe pas. Euh, et donc je parle juste seulement des évangéliques. Je ne parle pas de, des protestants ni des catholiques. Euh, au travers de ce service, j'ai été amenée, j'ai fait le compte en fait de calcul, à traduire euh, plus de dix lieux de culte différents. Et euh, notamment euh, aussi au, au Québec, où j'ai traduit euh, l'église qui s'appelle Centre Chrétien Héritage, CCH, Centre Chrétien Héritage. Euh, donc j'ai traduit euh, que cette église euh, au Québec, et puis euh, environ une dizaine en France, dans plusieurs Mon idée au départ, qui est toujours la même aujourd'hui, c'est de rendre accessible le contenu chrétien en langue des signes. L'idée, ce n'est pas d'évangéliser. Gospel n'a pas mission d'évangéliser, parce que sinon c'est une église en fait. Et surtout n'a pas mission d'évangéliser, tout simplement parce que euh, le L'objectif ultime, il, euh, il utilise un outil qui est la langue des signes, et ça n'utilise pas euh, la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez, en fait, euh, ça va pas utiliser pas obligatoirement finalement le, un ministère. Ça va utiliser la langue des signes pour rendre accessible du contenu du ministère mystère de mange, quelqu'un qui prie dans l'église, euh, la lecture d'un passage de la parole de Dieu. Alors à partir de là, euh, tout contenu chrétien, ça veut dire que même moi, je peux très bien, et c'est pour ça que je ne montre à côté, je peux très bien apporter euh, une, une, euh, pardon, euh, une stratégie de traduction de la parole de Dieu. Par exemple, ici on a Jean chapitre 20. Jean jacques 20, c'est du verset 1 au verset 16, donc là j'ai passé, je vous lettrai dans les notes, jusqu'à 16e case. Verset 1, en français. Le premier jour de la semaine, le matin très tôt, Marie de Magdala alla au sépulcre. Verset 1. Je vais pas appris par cœur du tout. Hein. Là, elle voit qu elle a une de... plus que le la... sépulcre devant le sépulcre, la pierre a été roulée. Verset 2. Simon-Pierre et un autre disciple Jean sont à chez eux. Marie de Magdala, quand elle voit que la pierre est roulée, elle court aller le dire à Simon-Pierre et à Jean. Et là, il dit, on a enlevé Jésus. Le corps de Jésus n'est plus là, on a enlevé le corps de Jésus. Donc, ça, c'est euh, un outil qui est euh, très visuel et que je souhaite ça, traduire en anglais Donc, c'est la traduction de la parole de Dieu, mais à partir de dessin Et non pas, euh, je crois j'ai inscrit tous les yeux et vous euh, être... bon, savez, on n'a ça. Donc, ça, c'est Bosphalades. Rendre accessible en langue des du contenu chrétien. Donc, le plus important, bien sûr, c'est la femme enfin, pour moi, il me mais et pour mon mari, c'est pareil. Mon mari, c'est le responsable hein, de Gospel. C'est lui, le, on va dire, le chef spirituel avec son, sa licence en théologie pastorale, euh, théologie pratique et théologie pastorale. Donc, euh, le, la priorité dans ce service, c'est de traduire la parole de Dieu, le texte de la parole de Dieu. Et à partir de là, si on veut traduire en langue des signes le texte de la parole de Dieu, et non pas seulement des prêcheurs du dimanche matin ou de la louange, où c'est de l'interprétation. Et euh, l'interprétation, c'est euh, comment dire, ben c'est une partie, je dirais, de la de la vie chrétienne. Bien sûr, qu'on a besoin d'écouter la, la parole de Dieu et d'explications et de, de, de louer la parole, absolument. Mais si on a que ça et qu'on n'a pas accès à, au texte de la parole de Dieu, ben, on est affamé, en fait. Aujourd'hui, la communauté des sourds est affamée. Il faut le dire en France. Donc, euh, priorité est donnée au texte. À partir du moment où on se livre à ce genre d'exercice, on se heurte à quelque chose de de, de vraiment... Euh, si on, on, ne, on ne fait pas ce genre de choses, on ne s'en rend pas compte. On continue à traduire, à louer le Seigneur en ici. Et puis, euh, les, les, les dizaines... 200, 300 peut-être. Personnes faute chrétiennes, euh, chrétiennes ou de de par des gens qui prient, qui sont baptisés, c'est l'esprit, euh, et qui ne comprennent pas euh, quand ils lisent la parole de Dieu. Euh, S'il n'y a pas euh, des initiatives pour traduire la parole de Dieu et pour rendre la traduction accessible, à on moi, je pense que j'aurais du moins l'intelligence et l'entendance. Bon il faut que je m'investisse dans ce travail-là. Et C'est pour ça que l'école existe aussi. C'est pour ça que dans l'école, il va y avoir des programmes euh, qui sont déjà pratiquement terminés. C'est le fondement de la foi en langue des signes française, accessible aux personnes sourdes et aux personnes entendantes. Et l'objectif de mettre deux publics ensemble. Et voilà. Donc, post-palé est ça. Alors, il faut que je traduise maintenant. Je l'heure. OK. Donc, 10 minutes. je vais essayer de, de respecter l'heure. C'est important. Bien que j'ai commencé à peu en Les actus TLJ, TLJ ça veut dire tous les jours. Et euh, les actus tous les jours, c'est.. Euh, comment dire euh, L'idée c'est de, de faire des capsules vidéo de 10-15 minutes bilingues. Alors, je pourrais faire ça en direct comme je fais maintenant, si je parle, après je signe. Ou alors, comme c'est assez court, euh, moi, là où je suis, vous voyez, j'ai tout mon matériel, je prépare avant la vidéo, une vidéo blablabla, après une vidéo, je signe, le même discours, mais ce n'est pas traduction donc, je fais dans ma tête, donc voilà, je vais faire la même pensée en tout cas. Ensuite, devant l'ordinateur, hop, je fais un montage, je colle les deux bandes vidéo, je découpe, je fais une petite vidéo et hop, j'envoie en direct. Donc, l'idée, c'est de prendre des sujets d'actualité qui, euh, qui nous concernent aujourd'hui parce que, euh, comme BuzzFeed, veut rendre accessible le contenu chrétien à via actuer, -E -F -F. Restez, en langue signes, signe, bien les actus, je mets actus, mais j'appelle ça actus ENF en fait. En réalité, j'appelle ça un peu. Actus ENF. Voilà. C'est comme ça que j'appelle. Actus ENF. Voilà. Et bien, actus ENF, avec La marque ENF, du coup, c'est une entreprise. Voilà, moi, un également. Ça peut être aussi, mais bon, on euh, laisse ENF. L'idée, c'est de rendre accessible l'actualité en dessin Voilà. Mais là, c'est bien. Là, c'est surtout dans le dessin. Parce que en fait, euh, parce que je suis plus une seule personne, tout simplement. Il faudrait que j'ai des enfants. Voilà, je suis toute seule pour le moment, mais quand tu réalises ça, on fera en sorte que ce soit bilingue, et quand on lui aussi des entendants qui sont capables de signer comme moi aussi, et qui veulent bien bilingue, voilà, c'est ça. Mais c'est parce qu'en manque de personnel il n'y a pas être... <rire> de quoi ça. Sinon, je ne suis pas contre le contraire. En tout cas, dessus, je, je me force à ce que ce soit bon bilingue. Euh, et puis le, le sujet, les sujets que qui euh, me plaise beaucoup, parce qu'en même temps, elle ben, est mais. Donc il fait choisir le sujet. On va dire que c'est l'éthique. Bien sûr, c'est tout ce qui est en lien avec l'accès aujourd'hui, évidemment. Donc là, on euh, va mettre le. Je dis non parce que là je suis aidée déjà, une personne avec moi, si c'est génial. Euh, on va mettre l'accent sur les témoignages. Enfin, pas sur les témoignages. Ouais, sur, on va mettre le témoignage. Témoignages qui sont apolitiques. Moi, hein. bon, je m'en fiche de la politique. Je vais mettre apolitique. On ne peut pas être politique là-dedans. -même. Même si ça paraît, mais en fait, non. Du tout. Apolitique, en fait, c'est les témoignages des victimes. Ouais. Il y en a. Il y en a beaucoup. Et euh, il faut, puisque personne n'en va, au niveau de la télé, il faut bien quelqu'un qui en parle. Et qui en pas la des signes. C'est un, un parle, mais il ne comprend pas l'hommes des signes, parce qu'il n'en comprend pas le français. Donc, actu euh, c'est sais quoi Alors, euh, est-ce que je fais D'abord, je vais vous montrer un peu quelques livres. Voilà. Alors, j'ai quelques livres que j'ai achetés, j'aime j'ai un peu investi quand même. Donc là, euh, alors Christophe Maroni, hein, qui est euh, un barrière, hein. C'est un vrai complotiste, mais ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qui est écrit, ce n'est pas du C'est, c'est tout est vérifiable, voilà, sur les sites officiels, c'est vérifiable en fait. Donc, euh, la supercherie planétaire, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise Là, on regarde comment le gouvernement français a euh, géré la crise au début. Avec toutes les erreurs, il y a des masques, il n'y a pas des max, les médicaments, il n'y a, a pas de médicaments, il y a plein de choses que tout le monde sait. Malheureusement, malheureusement. Ensuite, ça, c'est un livre qui est très intéressant l'histoire de la médecine SS. Et, alors, alors j'aime bien parce qu'il manquait le mythe du racisme biologique. On est en plein de génisme, Et euh, c'est ce un, un précieux document parce qu'il y a des témoignages de médecins nazis dedans. Voilà. Et. Donc, c'est un, une compilation de, de textes qui a été euh, euh, cherchée et retrouvée par deux docteurs, et c'est eux qui écrit ça. Voilà. Et puis enfin, ça c'est un peu un livre, euh, on va dire, un livre un peu à succès, je trouve, mais c'est quand intéressant, parce que ça fait une comparaison avec euh, la manière de gérer les finances. Euh, un peu avant la Deuxième Guerre, pendant la Deuxième Guerre, un peu avant, et comment après la Deuxième Guerre, les États, euh, le, voilà, les États-Unis, euh, les Alliés, comment ils ont géré aussi là. Là, cet, cet aspect financier qui est euh, finalement, euh, nous, les simples citoyens, on est tributaires de cette manière de faire. Et euh, il y a un, un beau bon parallèle, je trouve, sur. Euh, Comment euh, on utilise l'argent des, des gens, finalement Comment est-ce l'argent des gens euh, pour financer des, euh, ben, notre propre mort Presque, je dirais, Malheureusement, c'est un ça. Voilà, donc ça, je viens de dire que euh, qui c'est qui paye au final C'est toujours vous, en fait, voilà. Les simples gens qui payent toujours tout. On paye tout, on paye nos propres maladies, on paye nos propres morts, on paye tout en fait. <rire> ok, donc euh, maintenant je vais traduire parce qu'il me semble que j'ai fait seulement que peu parler.